Je vais vous présenter aujourd'hui ce qui est pour moi un des meilleurs petits-déjeuners au monde. Donc, il y a deux variantes, puis il y en aura une troisième que je vous dirai après. C'est du fromage de kéfir, avec de l'avocat et de la salsa de tomate lacto -fermentée. Donc déjà, on écrase l'avocat. Ensuite, on rajoute un petit peu de sauce tamari à l'intérieur et un petit peu de salsa. La salsa va rajouter un petit peu d'acidité et surtout un goût fabuleux. On mélange bien ça. et on étale ça sur du pain, du pain au levain, ça c'est vraiment le meilleur, tac. Yeah. on n'hésite pas à en mettre une bonne couche. L'autre variante, c'est tout simplement du fromage de kéfir. Avec un petit peu de salle ça aussi. Là, ça coule un petit peu par contre, donc on en met un petit peu moins. Mais l'idée de base est là. Tac. Et ça... Mmh. C'est délicieux. Vous avez compris, moi j'aime ça quand c'est plutôt salé le matin. Ma fille... Elle mange la même chose, sauf qu'elle met un petit peu de miel dans son fromage de kéfir. Fromage de kéfir sur du pain avec un petit peu de miel le matin. Je vous jure, ça part bien de journée. Bonne fermentation